Salut à toutes et à toutes les amis, j'espère que vous avez été ce magnifique pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui on est sur le skyblock pixels et enfin nous allons pouvoir one shot les zélotes il nous faut quelques talismans en plus à crafter qu'on a débloqué avec les collections des minions qu'on a laissé traîner ça fait quelques jours que je me suis pas connecté parce que j'attendais que la collection du euh, silex juste ici soit débloquée. donc normalement on a maintenant les potions de... Euh, ...critical, parfait, et euh, donc ça a été long, j'ai dû attendre quand même pour 10 000, donc c'était quand même un peu long, mais 1 million, 3, 3 jours, ça m'a pris euh, pour l'avoir, donc c'est pas si mal, pendant ce temps-là, j'ai récolté tous les autres trucs que j'ai eu pendant ces jours là et il y en a, est-ce bien sûr, tous les euh, minions à collecter, donc on va commencer par collecter tous les minions, les gars, et les femmes, on va vendre ce qu'on n'a pas de besoin, et euh, on va garder ce qu'on a de besoin, et qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va avoir besoin de ça un peu... Euh, pour faire un talisman, 15 000 de mining XP, nice, ça c'est pas mal. Le lapis, parfait. Le diamant, et le dernier truc, c'est la cobble, je crois. Voilà, parfait. On a tout récolté, nos minions. Ah non, il nous reste les spiders. D'ailleurs, on est tout près de notre runembo, je crois. Il nous manque juste deux stacks. Oh, on a passé le niveau de combat 16, parfait. Donc, ouais, on a déjà un stack, donc il nous en manque un petit peu. Il nous manque deux stacks pour faire notre beau Donc on va laisser ça là. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire ensuite avec l'émeraude On en a... Enfin, on en a combien d'émeraudes en fait On en a ici en plus. Euh... Je vais regarder quest ce qu'il y a dans la collection d'émeraudes qu'on a peut-être besoin. On n'a rien besoin. Donc on va améliorer notre minion. Pour débloquer plus de minion slot. Donc on peut en faire un. Et le reste, les 58, on va les euh, garder temporairement, le temps qu'on en a assez pour faire le reste. Donc ensuite, l'enchanté d'obsidienne juste ici. Mais on en a en plus 52. Donc ça, les amis, on en aura besoin de beaucoup de l'enchanté d'obsidienne parce qu'on veut faire la tricapacitaire. Donc ça va être très très dur. Mais il y a un talisman quand même qu'on peut faire. Je crois euh, qu'on a assez. Ah, on n'a pas assez. Attends, peut-être avec ça. Oui, voilà. Le gravity talisman, je crois qu'on ne l'avait pas. Ouais, voilà, on l'a pas, donc on va le mettre juste ici. On va le mettre plus vers le bas, comme ça on sait qu'on peut euh, l'améliorer. faudrait que je revoie mais tout le métallissement, les gars. faudrait que j'ai connu un site qu'on va utiliser justement juste euh, après euh, pour optimiser le Donc la redstone, les diamants, on peut vendre. Le lapis aussi. La glowstone, on en a quelques... On va garder deux stacks pour faire des potions. Même chose pour les euh, la redstone, on va garder deux stacks pour faire des potions. Euh, le charbon, est-ce qu'on va voir si on peut pas améliorer le mignon euh, Les patates, il nous en manque deux enchantées pour faire un, notre patate enchantée. Est-ce qu'on peut améliorer Non, pas tout de suite. On va garder quand même le charbon pour améliorer notre mignon. Il nous en manque pas beaucoup. Euh, le, le silex qu'on a eu, on a besoin du silex normal pour faire des potions. Donc on va en prendre 52 comme ça et je pense qu'on va l'upgrade euh, le plus qu'on peut. Hein. Euh, il nous en manque 36, donc on va attendre un peu. On va le mettre ici dans le coffre. Euh, la cobble, on va regarder. Je pense qu'on a assez pour peut-être faire un compacteur. Non, on n'a pas assez. Donc c'est quand même pour faire un compacteur. Euh, hein? C'est 6 stacks, 3. Trois... Ah, oh, il nous en manque très peu. C'est 7 stacks en fait, les gars. Euh, parce que le bloc, il est remplacé par un bloc de redstone. Donc on va garder la redstone là. Et euh, voilà, on va garder ça comme ça. On va garder le bloc pour faire notre prochain compacteur. Les virus, ça nous en prenait 4 stacks. Et on en a. Oh, je crois qu'on l'a. On a pile poil les 4 stacks, les gars, mais est-ce qu'on a la collection C'est ça la question. Euh, farming, euh, potion. Oh, il nous en manque 4000, les gars 4000. Bon, bah, on va attendre euh, ça pour la prochaine vidéo, j'imagine. Les... Ça, on peut vendre. Ça, on le garde pour le minion. Le million de la piste, je crois, qui nous peut l'améliorer, peut-être. Ouais, voilà. Donc, on pourra l'améliorer encore une fois, une prochaine fois. Le minion de temps, on peut peut-être l'améliorer une fois, voire peut-être deux. Non, 2, nous en avons 98, on peut pas. On va la vendre. Alors, on, on va la garder en fait. Vous savez quoi On va vraiment travailler pour essayer d'upgrade le plus de possible les minions, Parce que comme vous pouvez voir, les mignons, c'est vraiment ce qui nous rapporte le plus euh, présentement. Le mignon de patates, lui, par exemple, qu'est-ce qui nous manque pour l'upgrade? Euh, ça nous manque que des patates aussi. Donc je crois qu'on va garder aussi les patatos juste ici. Ça fait déjà 5 minutes qu'on est en train de vider nos mignons et tout. Donc euh, je vais pas vous casser les couilles plus longtemps. On va commencer à aller faire des potions. Euh, juste avant, je vais regarder quand même sur le site euh, Les talismans qui peuvent peut-être nous manquer Pour euh, les, Pour faire Qu'on peut crafter quoi. Ok, re Donc, euh, je vais juste vous montrer une petite astuce Une petite astuce, c'est mieux de vendre les diamants En or, en pas les mettre en bloc Ça vaut un pet plus cher quoi Et ça, on s'en fout, quelqu'un nous la drop La redstone, la même chose, vous voyez C'est 68 000 pour tout ce qu'on a On n'a même pas un bloc, mais si on va pour un bloc C'est à Peine euh, vous voyez 74 000, donc ça vaut plus la peine de vendre la redstone comme ça à 61 000. Le bloc, euh, malheureusement, c'est pas rentable de vendre en bloc, mais bon, on va le faire quand même. Comme vous voyez, on va avoir le même prix, même plus pour ce, à peine deux stacks. Et les patates au book, toujours bon, 138 pour ça. Et les de d'araignée, on s'en fout, on peut les vendre instantanément. Donc, on a 138 000 à collecter. C'est quoi qui s'est vendu? C'est les diamants qui s'est vendu. Et quoi d'autre, les... la reaction a commencé à se vendre, donc parfait pour nous euh, Je vais déposer à la banque et on va pouvoir regarder, peut-être voir comment on a d'argent pour peut-être... Non, on n'a rien d'autre à l'HDV Donc on va regarder pour euh, essayer peut-être de s'acheter un nouveau lavabocket Donc on verra plus tard dans la journée Donc je vais aller sur mon Discord les amis et euh, si je ne me trompe pas, on a un channel... Avec des liens utiles et il y a un site utile, je crois. C'est ça ici, Talisman Optimiseur. Donc j'essaie de regarder qu'est-ce qui était le mieux, mais c'est trop compliqué de le savoir exactement. Donc qu'est-ce qu'on va faire C'est qu'on va faire. Etalmi... Euh... Euh, on va utiliser ce site-là. Donc optimiser. Euh... Et là, qu'est-ce qu'on veut faire C'est qu'on va inscrire les talismans qu'on a. Donc on en a des communs. Ça, c'est les... les tout premiers. Donc on va regarder combien on en a. Donc les communs, on en a 1, 2, 3, 4. 5 6 7 8, euh, 8 8 9 10 On en a 10 okay? Donc on va marquer 10 Ensuite des on commun Il y en a 1 2 3 4 euh, 5 6 On en a 6 Donc on va marquer 6 on pourrait avoir beaucoup plus de talismans, mais malheureusement, euh, voilà quoi. 1, 2, 3, 4. Donc, on a 4 comme ça. On pourra peut-être en acheter en, des talismans s'il y en a des pas trop chers. Des épiques, on en a 1. Légendary, on en a 0. Et mythique, on en a 0. Euh, épique, je vais juste être sûr qu'on en a juste un. Ouais, on en a juste un, c'est celui-là. Donc, parfait. Euh, et là, on va euh, le faire... Donc, c'est quoi nos... Ah oui, le weapon avec damage. Le weapon damage, on est à euh, 100. Donc, 100. La strength, on a combien de strength sans euh, l'épée dans la main. Donc, on est à 183. 183. Crit damage, on a combien hein euh, Ah ouais, il faut tout enlever les talismans, quoi. Pour voir combien qu'on a de crit damage de base, je crois. Même chose avec la force, j'aurais peut-être dû enlever, en fait. Euh, donc, on va toutes les mettre dans la, dans la dark age. Je crois qu'il faut prendre 100 les, les trucs. Donc, voilà. On va juste se regarder. Euh, da, da, da, da, da, da. Ouais, voilà. Donc, euh, on a 87 de force, en fait. Donc, String 87. Crit Damage, on en a combien quand on est à 0 On a 90 de Crit Damage. 90. L'Intelligence, euh, on peut pas les remplacer. Euh, ensuite, l'Enchanting Damage, on s'en fout. Combat Level, on est quel niveau de combat Combat Level... Euh, 16, donc on va mettre 16, euh, et bonus to all stat 0, donc là on va essayer d'optimiser nos télessements, vous êtes prêts Donc parfait, ça nous dit qu'il faut en avoir 10 forceful, euh, 6, en fait il faut juste mettre notre épique euh, en earthful Ok, donc on va aller faire ça tout de suite, qu'est-ce que le monsieur nous a dit Et les araignées, c'est très très très désagréable, hein donc euh, let's go euh, Je vais laisser mon PC comme ça pour que vous puissiez voir et on va aller à la forge. J'oublie toujours que c'est où maintenant. Euh, déjà, il faut aller à la banque. Euh, on va se retirer un peu d'argent. Et je crois que qu'est-ce qu'on va faire C'est qu'on va euh, faire une technique un peu, peu bizarre. Mais je ne sais pas si c'est très connu. Mais je pense que ce sera le mieux. Donc, on va commencer. qui qu a... euh, On a plus besoin du Discord. Mais le lien est dans la description si vous avez envie. Donc, c'est nos communs. On va les mettre en forceful. Donc, toutes nos communs. Donc, toutes les blancs. Euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Euh... Bah, en fait, ils sont déjà tous en forceful. Hein. Forceful. Ouais, ils sont déjà tous en forceful. Parfait. Donc, forceful. Euh, superbe. Ah non, mais attends. Ouais, justement, il faut les sortir de notre inventaire comme ça. OK, donc. On en a 2, 4, 6, 8, 9. Il en manque 1. Où est-ce que je l'ai mis, le dernier euh, Il est où, le dernier Non, mais 2, 4, 6... 9, ah oh, merde J'avais compté 10 Ça pristine Ok, donc ça nous en prend 8 forceful Et 1 earthful Donc euh, on va en mettre 1 earthful directement J'avais mal compté euh, Earthful, earthful, earthful s'il vous plaît Earthful, allez Quand tu veux s'il vous plaît quand, quand tu veux, jeune homme. On va marquer Earth au moins, comme ça on va juste spam. Bon, parfait, on en a un Earthful. Superbe. Ensuite, ça disait quoi euh, Un Earthful. Ensuite, 6 Uncommon en Forceful. Donc, tous nos vert en Forceful. Donc, on va mettre dans notre under chest tous nos verts 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ah je suis un fils de pute, je la savais que j'en avais oublié un. Putain. Donc, il faut que je les mette en forceful, là, finalement. Oh, mon Dieu. Je suis tellement bête, les gars. <rire> <rire> oh, mon Dieu. Forceful. Euh, C'était, il est où Voilà. Fait On va gaspiller plein de thunes pour rien. Bon, après, c'est 120 coins à chaque fois, donc c'est pas la fin du monde. Mais c'est se chier quand même, quoi. On est vraiment des Mongols. Allez, un petit Forceful, s'il vous plaît. Euh, c'est quoi ma chance, là, en fait Bon, 8 heures plus tard, c'est bon. Donc, Forceful, on les a tous. Ensuite, c'était quoi qui disait, le site Le site, il nous disait euh, nos Uncommon en Forceful. Donc, je crois que on va juste euh, regarder nos Uncommon. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme Uncommon On a lui à mettre en Earthful donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire, techniquement, hein, pour que ça soit encore plus vite On va juste faire... Et ça va coûter beaucoup moins cher. Donc, on va faire ça, euh, ça, et quoi d'autre Ça. Ah euh, non, c'est celle-là, comme ça. Parce qu'il faut les mettre en forceful. Voilà, forceful juste ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant C'est qu'on prend le bag, et on va mettre le bag en earthful. Donc, on regarde en bas, earthful, parfait. Donc là, on sait que tous nos talismans sont en... C'était pas en force, c'était en forceful. full. Oh, je l'avais! Force full, voilà. Donc ça coûte un peu moins cher. Voilà. Voilà. Ou peut-être ça coûte plus cher, je sais pas exactement. Ensuite, ça nous prend nos 4 rares en forceful. full. Donc nos 4 rares en force Nos 4 rares, ils sont où? Rare ra, ra, les... Ah, il y a juste celui-là qui est en earth full. Donc parfait. On va mettre. On va le prendre. Donc juste on va changer celui-là et le mettre en Earthful. Euh, en Forceful plutôt. For, force. Donc on va le spam. 500 coins, il coûte un peu plus cher lui, mais on l'a eu assez rapidement, donc ça va. Hein. Et ensuite ça nous prend notre Epic en Earthful. Donc celui-là en Earthful. Earthful. Parfait. Donc maintenant, on va ranger ça comme il faut. Voilà. Et voilà. Tous nos talismans sont dans notre bague. On va aller voir combien de dégâts on fait, mes chers collègues, dans l'aine. Donc, on va faire visite Portal Hub. J'aimerais faire un endroit sur notre île avec tous les portails. On fera peut-être ça un jour. Mais pour l'instant, tant qu'à utiliser le truc comme ça, on va l'utiliser. Hein. Donc, on va voir combien de dégâts on fait sans potion. Déjà, ça a dû s'améliorer. Donc, euh, voyons voir, mes chers collègues. 7000. parfait. Donc, on a en fait un petit pet plus qu'avant. Si je m'abuse, je crois que c'est genre en fait 2 300 dégâts peut-être en plus. Maintenant, let's go faire des potions et voir combien qu'on fait de dégâts au total. Let's go. Ok, donc pour faire des potions, les amis, on va avoir besoin de redstone, de glowstone, de René de J'ai acheté 12 blazes enchantés pour 32 000 et 10 bâtons pour faire quelques alambiques. Et bien sûr, j'ai cancellé mon œuf. J'ai pris toute la thune qu'on avait et j'ai cancellé la redstone qu'on avait parce que je crois qu'on va pouvoir apprendre notre million. Donc on est à 1,2 million euh, de budget. C'est pas si mal parce que je crois qu'on va pouvoir commencer à farmer les zélotes. Et sinon, s'il si nous manque un peu de dégâts, on ira acheter des talismans un peu plus chers. Et je crois qu'il va nous en manquer, les gars. Je vais pas vous mentir. Donc, euh, c'est parti. On va prendre la cobblestone qui est ici. Donc, juste là, comme ça. On va faire des alambics. Je crois que c'est comme ça. On va en faire trois. Sans au moins, on aura des potions euh, pour un moment. Donc, on va les mettre ici. 1, 2 et 3. On va mettre la, la truc là. Euh, D'ailleurs, en parlant de sugar king en cassant un king il va falloir faire... Euh, le talisman à un moment donné donc je crois qu'on qu va composer un million de sugar cane nous commence à faire des champs je sais pas comment qu'on va s'arranger je crois qu'on va devoir commencer à faire un petit champ au moins donc, 1 2 3 4 voilà ça devrait être assez pour notre nos premières potions voilà euh, donc on va tester ça donc on a besoin d'une virue dans chaque on pourrait utiliser des cafés mais pour l'instant on est encore trop pauvre les amis pour utiliser des cafés donc on aura besoin de 3 potions de euh, critique donc ça, pour faire ça, ça nous prend du silex euh, comme ça, on va faire ensuite euh, de forces, donc on va prendre des enchantés de blaze comme j'ai pris ici, donc une seconde, parfait, et par, oups, vous savez on ne peut pas déstacker quand on a un, un truc, il faudra ensuite les enchanter, J'ai pas réfléchi mais notre armée n'est pas enchantée, donc on, ça pourrait nous donner un peu plus de vie, un peu plus de défense, donc on fera ça peut-être euh, un peu plus tard. Et je crois aussi qu'on pourra changer toute notre armure en fierce, euh, comme avec quand on aura les potions. Ça nous fera un peu plus de dégâts aussi, si je ne me trompe pas. Donc, nos potions de force sont presque terminées. Il faut leur ajouter un petit pet de Glowstone et un petit pet de Glowstone ici aussi. Et ensuite, on va leur ajouter deux petits bouts de Redstone pour faire le... Pour faire le reste, quoi. Ah, oh, on peut ouvrir notre million de Redstone, parfait. Il nous reste plus beaucoup de trucs pour faire des potions, mais... Ça va quand même. Donc on en avait besoin de deux. Pour la, la redstone, c'est pour la longévitude la des potions. Donc, vous voyez, ils sont 3 minutes. Et si on, prend, on met potions, euh, la redstone plutôt, ça, les potions vont être beaucoup plus longues. Je crois que ça va nous faire un petit 17-18 minutes peut-être avec les, la redstone comme ça. Donc, c'est quand même déjà pas si mal. Si on est capable de farmer et pas mourir pendant 18 minutes, en vrai, c'est pas si mal en, en, en soi. On aura peut-être le temps de tuer 17 minutes. Donc, on aura le temps de tuer quelques... quelques mobs et tout. Donc, on va mettre les potions qu'on n'a pas besoin ici. Donc, euh, on va faire un truc comme ça. Et là, maintenant, on va y aller avec des potions. Euh, Souhaitez-moi bonne chance, les gars, parce que si ça marche pas, je vais vraiment avoir envie de pleurer, les gars. Il va falloir aller acheter des et dépenser notre thune pour pouvoir one-shot les élèves. Oh là là, quoi. Je dois vous avouer, les gars, je panique un peu, là. Donc, on est dans l'end. Nos stats sont dupliqués Comme vous voyez, 90% de crit de chance. Euh, donc, on n'a pas vraiment besoin de la crit. Ça nous donne combien ça Crit de chance par 20%. Donc, ouais, on, on va changer notre truc en fierce. Ça va donner plus de crit de chance en fait. Euh, c'est plus intelligent de faire ça. Désolé pour le bruit de mon chien à côté. Donc, on va changer nos armures en fierce. Vu que ça nous donne 20%, euh, ça sera plus optimisable. Si on peut dire ça ici. Donc, pure, pure, ça c'est bon. Donc, euh, on veut en euh, fierce. J'ai passé à côté, je crois. Hein. Ouais, voilà, fierce, fierce, parfait Donc, ça donne un petit peu plus de crypto d'amage, si on prend notre trip dans la main, on fait ça. On est à 59%, mais c'est pas grave, parce que dans l'end, ça duplique. Donc, let's go, retournez voir Monsieur Portail. Monsieur Portail, merci. et c'est parti. Donc, comme ça, on regarde maintenant nos statistiques dans l'end, comme ça duplique. On est à 217%. Crit de démarche donc déjà si on tape un mob, euh, on va voir que ça va faire une petite différence. On, on fait moins de dégâts tout à l'heure. Oh non, ça prestique. Qu qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, qu'est-ce que j'ai fait, les amis? Euh, let's go, on va descendre doucement. On va prendre nos potions. Oh les gars, j'ai peur, je dois vous avouer. 10 000, et les élèves, ont combien de vie déjà? Les gars, on est si près de les one shot. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé, les gens Ok, les élotes, c'est ici. Donc là, il faut juste attendre qu'il y en ait un qui spawn. Et que là, on ne faut pas se le faire piquer. Ok, vous êtes prêts Ils ont 12 000 de vie. Donc, on est presque one-shot, les gars. Oh, fait chier Fais chier, les gars, fais chier Fais chier, les gars. On est si près du but, mais si loin à la fois. Oh, mon Dieu Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Euh, ça va être casse-couille ça un peu. Il y a un gars il m'a reconnu dans le chat, mais je vais pas lui répondre. <rire> je vais pas lui répondre, il va se faire spawn un dragon. Oh mon dieu. Non, non, non, non, non, j'ai 200 000 sur moi, faut pas que je meure. Faut pas que je meure, la vie de moi, j'ai 200 000. J'avais pas vu Mathieu, non. Ok, on, on va l'acheter un peu de talisman, voir si on peut pas faire un petit truc. Et normalement, euh, je vais regarder pour fierce ou Pierce. Pure parce qu'avec Pure j'avais l'impression que je faisais un petit peu Plus de dégâts donc je regarde je regarde ça Et je vous reviens ouais, donc c'est un peu bizarre J'ai remis comme c'était avant pour voir et en fait Regardez je fais 9000 donc je fais Moins qu'avant donc c'est vraiment mieux de mettre en Fierce c'est juste euh, Peut-être plus que tu descends plus que le far strike doit faire plus de dégâts. Pourtant, notre épée, est bien en chambre, comme vous voyez, Underslayer et tout. Donc, je vais voir peut-être pour euh, des talismans, ou peut-être, peut-être au notre armure. Euh, notre épée, plutôt, Ça serait peut-être ce qui est la meilleure des solutions. Donc, je regarde la solution, mais je voulais juste être sûr pour, avec vous pour vérifier que c'était bien. Il euh, faut vraiment mettre en fierce, quoi. C'est vraiment le mieux. Euh, je me suis... Je croyais que non, mais non. C'est vraiment le best du best pour... Euh... Pour l'occasion. Donc je vais regarder pour des talismans. Ou simplement voir des potato books. Si ça coûterait moins cher euh, qu'un talisman. Que quelques talismans en plus. Euh, et notre épée Spicy. Oh attends c'est peut-être ça le problème. Si on la mettait. héroïque eh oui, ça sert à rien. Epic non plus. Gentle non plus. Euh, si on la mettait en. Euh... Legendary Creed Damage non. Spicy 45. Ça nous prendrait un Sharp en fait. Il euh, a pas un sharp comme ça, sharp, ça fait combien Cri de chance, crit de damage Euh, non, c'est pas ici, attends spicy pas ici, c'était combien Legendary, c'est quoi Ça donne de la force en plus On va essayer Legendary, voir On va retourner avec notre armure pure, hein, bien sûr On va peut-être, c'est juste un petit truc comme ça qui nous manque Il ne manque vraiment rien, les gars Donc on va vraiment bien regarder qu'est-ce qui est le baisse pour nous, quoi Euh, donc, ok Maintenant, on était à 9700, hein on est à 9100, donc non, c'était mieux spicy. Donc on va retourner au spawn. Oh là là, je continue à regarder tout ça, les gars, et je vous reviens. Ok, il y a un talisman qu'on pourrait peut-être s'acheter qu'on n'a pas. C'est la Godly Speed Ring. Elle coûte 90 000. Il y a la Zombie Ring aussi, mais je me dis, je ne sais pas. Ensuite, il y a la Candy Ring que je trouve qu'on pourrait peut-être upgrade en fait. Donc on pourrait vendre la nôtre. La nôtre, c'est ça, elle vaut 44 000. Donc pour 60 000 en plus, on en aurait un talisman bleu. Donc je me dis que ça peut être peut-être la meilleure des offres. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va acheter le talisman ici. Et on va ensuite euh, prendre un peu plus de thunes. Euh, et on va acheter le candy ring et on va revendre l'autre. Donc, euh, on va prendre genre euh, 200 000, ça devrait le faire. On va acheter en bleu le candy euh, talisman. Euh, je sais qu'on peut l'avoir en épique. Normalement, c'est un peu mieux, mais c'est parce que la différence de prix, c'est ça le problème. Attends, euh, candy ring et l'autre, il est où? Euh, le talisman bat. Oh, le bat aussi, c'est 100 000. Oh non, c'est trop cher là. On va pas commencer. On pourrait s'améliorer beaucoup en talisman, mais on va prendre celui-là à 113 000. Voilà. Donc, ça nous fait deux talismans en plus. Donc, euh, voilà. Et on a encore 140 000 qu'on pourrait peut-être dépenser. Donc, je vais rouvrir l'Action House. Et on va regarder qu'est-ce qu'il y a à 140 000 comme talisman qu'on pourrait bien prendre. Euh, dans les entours, en tout cas. 140 000, on l'a déjà, les fiches affinités. Spider Ring, il faudrait qu'on fasse des Slayers un jour. Intimidation. Ouh. Les monsters nous attaqueraient plus. Ou le bat. Le bat. Oh là là là là. Je sais pas. Je sais pas. J'ai remis mes armures en fierce, Comme vous voyez, mon épée en Spicy. Avec ces deux talismans-là, on va les mettre euh, comme on, on se doit. Donc, je me, si je me souviens bien, c'est de les deux Forceful. Oups. Forceful, Powerful. Force. Euh, voilà, et lui aussi euh, lui aussi c'était forceful Voilà Donc on va aller, on va se mettre ça dans notre talisman bag Celui-là on peut le sortir Et on peut le remplacer par lui euh, voilà Comme ça, et lui on peut le revendre maintenant Et je crois que si on est capable de le revendre Pour avoir 40 000 on pourra euh, S'acheter un petit truc euh, donc attendez, on va le mettre euh, En buying only Switch to auction, non Switch to bin, bin 40k, ça devrait le faire. Si on est capable de l'avoir, le de de faire acheter assez rapidement. Euh, c'est quoi Grandi. Euh, le lowest, c'est 35 000. Oh, non, je l'ai mis trop cher. Donc on va le descendre des prix. On va le mettre à 34 000. 34 000, c'est quand même pas si mal. Je me souviens plus combien on a payé. Mais voilà, 34 000, c'est bon. Les intérêts nous ont baisé un peu. Putain. Ok. Donc, avec les deux talismans... Oh, en plus... Oh, on l'a vendu. Super. Donc, avec les deux talismans en plus, on va voir maintenant combien de dégâts on fait. Euh, J'aimerais bien que ce soit les 11 000. 11 000, On fait, les gars, il nous manque genre un ou deux talismans, les gars, et ça va être, ça va être parfait. Genre, vraiment, c'est vraiment tout ce qui nous manque, quoi. On va aller racheter un talisman. Allez, hop, hop, hop, c'est parti. Oh, c'est vraiment... vraiment compliqué, mais c'est vraiment à la peine de... On était à 1000 les gars de l'avoir. 1000 de l'avoir les gars. C'est incroyable. Euh, on a déjà tout ça. Je me demande, est-ce que les spider ring et tout, ils marchent même si on les a pas sur nous. On n'a pas les trucs. Vas-y, on va prendre celui-là. 170 000. Euh, et on va essayer de le reforge un peu. On n'a plus de thunes par exemple. Je ne sais pas si c'est combien pour reforger un truc. Je crois que c'est 500. Ouais, on a même pas assez pour le revenge, les gars. Oh là là, on est.. On commence à être clos en monnaie en plus. Vas-y, on va prendre genre 100k en plus. Si on est capable de l'avoir en bas de 100k, ce serait pas mal. Sinon, qu'est-ce qu'il faudrait faire faudrait faire des critical 4, mais bon, la flemme, quoi. Euh, forceful, forceful... Forceful, allez allez allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez. Au pire, si on n'est pas capable de les one shot, les gars, on va quand même être capable de les two shot. Et je crois qu'en montant niveau de combat, euh, on va être capable de, de le passer, parce qu'on est que combat 16. Euh, en enfin, formant les élèves, on va sûrement passer le combat 17, 18 et jusqu'à 20. Et quand on sera combat 20, on aura peut-être assez de thunes pour s'acheter une aspect of the dragon. Et là, on est sûr à 100% de les one shot. Donc, euh, let's go, euh, ça ici, ça va là, ça là, ça là, voilà, on les garde en l'ordre let's go, dernière chance, les gars, pour one-shot les élotes, et ensuite, on farm les élotes en avance rapide, En espérant que ça fonctionne, si ça fonctionne pas et on fait pas 12 000, c'est pas très grave, c'est pas la fin du monde, donc let's go, prions, 11 500, ok, on, on est proche du but, ah, ah ça me fait chier un peu, mais on est proche du but, comme j'ai dit, en passant en de niveau, d'après moi, on va le réussir, et aussi, euh, comment ça s'appelle à, à force de farmer, on gagne des XP et tout, et ça devrait le faire. Euh, donc, voyons voir un Zélote vite fait. Il y en a un ici à 13 000. On fait 11 000, il lui reste 1000 de vie. Euh, donc, 11 000 avec le premier coup, 8 000 avec le deuxième coup. On est quand même capable de les farmer, comme vous pouvez voir. Donc, euh, ouais, c'est sûr que c'est pas aussi simple que ceux qui sont en full young. On va farmer les autres mobs et faire plus de dégâts. Et puis, au moins, au moins on est capable de quasi one-shot les Zélotes. Donc, euh, je vais essayer de farmer un peu. Euh, avoir un summary Et si on est capable d'avoir un summary je le vendrai. J'achèterai des talismans pour nous faire passer à la barre des 13 000. Je pensais que c'était 12 000, mais il faut croire qu'ils ont monté la, la vie. Hein. Donc, euh, je vais farmer les élèves. Les gars, dès que j'en ai né un, je vous reprends. Ah, les gars, what the fuck, le bordel que c'est ça. Donc, euh, les gars, j'aurais voulu. Euh, j'aurais voulu vous. Euh... Oups, on va changer le truc je viens de passer là-bas. Euh. C'est quoi, c'est GUI e. on oh, va tasser un pet Donc en gros, j'aurais voulu Vous euh, faire un truc J'aurais voulu faire un dragon, donc j'ai dit euh, Ouais, on va prendre deux yeux pour faire un dragon Et on va euh, en prendre un peu pour faire de l'argent et tout Malheureusement, comme vous voyez en haut de l'écran Les gars, ça fait 1000 zélotes que je tue Et j'ai rien du tout euh, J'ai pas de deuil ou quoi, donc je suis vraiment à deux doigts d'aller me suicider, et en plus il y a plein de gens c'est un peu le bordel maintenant de farmer dans l'aine, je vais pas vous mentir parce que euh, tout le monde utilise des euh, des bonzo staff, des freeze frozen site et tout donc c'est un peu le. C'est un peu le bordel comme vous voyez, regardez, les, eux ça se met là et ça fait juste tourner en rond et ça tue tous les mobs quoi. Donc, il y a quasi zéro mode pour, euh, pour les gens comme moi. Je suis mort en plus de une fois, je crois. Mais c'est pas grave, j'avais plus de potions. Je suis mort justement parce que j'avais plus de potions et les autres touché. Mais, j'ai réussi à avoir un nombre quand même impressionnant de trucs, les amis. 1, 2, 3, 4, 5 zélotes. On a fait aussi un end protecteur. Il, il est où Je sais pas, il est où Je me suis aussi... Euh, j'ai dépensé un peu de tune. Je me suis acheté un underman bleu. Donc, euh, comme ceci, niveau 0. Et moi, je l'ai mis niveau 42 depuis tout à l'heure. Je farm depuis à peu près 3-4 heures, en fait. Là, ça fait à peu près une heure que j'ai pas eu de zélote. Mais euh, je m'avais fait tout remplir ça de potions. Et il me reste euh, 12-13 minutes. Donc, euh, ouais, c'était euh, le bordel un peu. Je vais pas vous mentir. Euh, J'aimerais ça en avoir un sixième. Comme ça, je peux faire un dragon avec deux. Et quand même avoir. Euh six 4 euh, oeils Pour euh, vendre et acheter peut-être une young armure Ou être plus vite parce que bon Je vais pas vous mentir l'efficacité c'est pas la baisse Comme vous voyez les bonzo staff et tout quoi enfin, C'est le bordel dans l'end Et j'ai quand même réussi à m'en tuer 1000 quoi Donc euh, j'utilise le Je peux les one shot quand j'utilise l'habileté de l'aspect of the dragon Je vais changer de lobby ça sert à rien gros Ça sert strictement à rien Lobby de merde c'est des choses qui arrivent Opel eye. Euh, en espérant que ce soit un meilleur lobby, je crois que c'est le même en plus, je suis pas sûr euh, On va descendre vite fait Et j'ai récolté pas mal, comme vous avez vu, de perles et tout ça là. De... Donc on va peut-être pouvoir am améliorer un million d'Underman J'ai débloqué aussi euh, la End Iceland et d'autres trucs que j'avais vu plus tôt euh, Je ne sais pas si on le voit encore dans le chat, non, malheureusement non J'ai droit pas mal d'obsidiennes aussi, j'ai essayé de, de focus les obsidiennes pour avoir le plus d'obsidiennes enchantées Pour que ça aille plus vite, pour qu'on ait notre tri-capaciteur encore une fois, encore un gars en haut de son pilier, quoi, enfin, un autre là par terre, il y en a deux là, un par terre, c'est vraiment euh, insupportable et on peut rien faire, quoi, malheureusement, c'est vraiment, euh, c'est vraiment casse-couille, quoi, Le... les serveurs, et, enfin, c'est la meilleure façon de se faire de là-dessus, les gars, mais c'est insupportable, j'ai eu quatre semaines genre, un en arrière de l'autre, et là, celui-là, euh, depuis que j'ai les deux derniers là, l'autre c'était 425, je l'ai eu. Et lui, bah ben, on est à 1000 quelques Donc j'aurais vraiment, vraiment, vraiment voulu en avoir un. Mais bon, faut croire qu'on qu en aura pas. Je vais quand même farmer ces petites merdes là. Parce que bon, eux ils peuvent donner des combats boost Et euh, comme j'ai dit, les watchers eux ils donnent des plastrons en obsidienne, des trucs comme ça. Je sais pas comment ça va un plastron en obsidienne. Mais euh, j'en ai un, euh, j'en ai deux, je crois. J'en ai un que j'ai mis Fierce en essayant de l'avoir. Oh, on l'a. La tricapaciteur, les gars. On l'a. Ça, on l'a. Donc, ça va nous prendre... Faudra l'acheter, mais ça va être chaud. Je sais pas si on l'achète, en fait. Avec les yeux qu'on a. En fait, on fera peut-être pas de dragon, je crois. Et quest ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste les vendre. Euh... Parce que, regardez, c'est impossible. Il est 2h du matin chez moi. Je me suis dit... Je vais attendre. Je vais me couper quand il va être plus tard. Et en fait, ça change rien. Je vais prendre tout ça. Mais ça change rien du tout, gros. Il y a toujours des fils de pute avec leur Armure Wise et... Leur euh, truc de truc et... Oh là là, quoi ça m'insupporte. Ça m'insupporte, me vraiment. Je sais pas comment vous faites les gens qui ferment le summoner H24. Ok, je comprends que c'est la meilleure euh, façon de se faire de l'argent. Vu que je crois que c'est 600 000 euh, summoning eyes. Mais putain, mon pote, comment c'est casse-couille à récupérer. Hein. La vie de ma mère, il a rien de plus chiant au monde. Bon, on va aller vendre tout ce qu'on a. Déjà, on va voir qu'est-ce qu'on a. Euh, ok, ça. Euh, comme j'ai dit, donc 32... Truc. Il y a plus de perles dans la base, les gars, hein, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que cette perles. Au début, je les jetais aussi. Je ne pensais pas que c'était très important, mais euh, j'ai remarqué, j'ai pensé qu'on pouvait soit les vendre ou soit la garder pour euh, d'autres trucs. Donc, on va voir comment ça vaut des summoning Eyes, en fait. Euh, je crois que c'est 600 000 unités à moins que ça allait descendu de prix. Euh, summoning Eyes. Ok, 3 millions. On peut avoir 350, c'est 600 000 le prix unique. Hum, Est-ce qu'on le fait à... Ouais. Ça va nous faire 3 millions. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 3 millions Ça coûte combien genre une wise Une wise ou une bonne épée? Parce que. Enfin, on les one shot avec notre aspect of the end. Donc peut-être qu'on peut juste la patate au book et ça va marcher. Mais sinon, genre une meilleure armure. Euh... Je connais pas les prix des armures Young, va. Voyons voir Young, ça vaut combien Young. C'est 400 000 juste les bots. 1.1, 1.7, 1.8, 2 millions, 2.9 à peu près. C'est à peu près 3 millions un full white un full y. Ok, et si on prend un... Euh, euh, strong, strong, euh, strong, pas les bots parce que voilà. Les bots, on va prendre des farmer bots. Oh, nos ils sont terminés. Donc strong euh, 500 000, euh, strong strong 500 000 1.4 et 2.4. Donc ça c'est un petit peu moins cher, je crois, ça, parce qu'on n'a pas besoin des bots. parce que on a des farmer bots. Je les avais mis, à... je sais pas où est-ce que je les ai mis mes farmer bots. Alors, je, que je crois que c'est mort. On peut en acheter de toute façon. Je croyais que j'en avais, mais non. Euh, c'est sur mon autre profil peut-être. Donc on a récupéré combien 3 millions. Euh, 3 millions. Donc euh, je sais pas qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait. Donc déjà, on va regarder ça coûte combien les Farmer Boots Farmer Boots. Le lowest price c'est à 180. Hein euh, euh... Ça va nous donner de la speed en plus, mais on n'a pas de, on a pas beaucoup de niveau de farming. Donc, je crois qu'on va devoir travailler sur notre farming euh, collection, plutôt farming 17. On n'est vraiment pas haut en farming. Donc, si on se fait un petit champ de citrouille et tout, ça devrait le faire. Et ensuite, on va prendre euh, Strong. Euh, et là, on va faire légendaire. Ok. Donc, on, oh, unstable peut-être non Non, pas unstable. Le casque, on va prendre lui. Il en chante, j'ai la flemme de l'enchant. Sinon, il y en a peut-être. Ouais, il attend, c'est pas très grave. Vas-y, 590 000. Parfait. Oh là là là là. Ça, ça, ça fait chier. Qu on, on j'ai fermé tellement longtemps pour. Et là, de la dépenser aussi rapidement. Ça me fait un peu ça, mais bon. Euh, le casque, on l'a trouvé. Plastron maintenant. 875 000, vas-y. Parfait. Il nous manque des leggings. À moins que on prenne des Young Leggings. Mais je pense que Strong, ce serait mieux. Euh, les Leggings Strong. Euh, strong Leggings à 1 million. Elle n'a pas des moins chers. Ouais, mais ils sont pas enchante. Eux sont le même prix. Pour un coin, en plus ils sont enchante. Vas-y. Il va nous rester 400 000. Et on a cette armure-là qu'on a plus besoin. Et maintenant, on a, c'est sûr à 100% qu'on peut one-shot les élotes euh, avec ou sans potion je crois même Donc il faut juste la mettre en euh, Fierce, donc je vais m'occuper de faire ça Vite fait, en fait Non, non, non, c'est faux, c'est faux, c'est faux Vous savez pourquoi Parce que en fait Là ça double à plus nos stats Donc il euh, faut voir combien qu'on a de crit de chance, 89 mais on est sous potion En plus, donc vous voyez Il faut la laisser en pur je crois euh, Ça on peut être mettre Fierce euh... Voilà, Fierce Là-dessus euh, on peut peut-être changer le casque. Oh, il y a des patates au bouc en plus sur le plastron. J'avais pas du tout vu. Euh, Vas-y, on va voir pour si on met un truc comme ça. Fierce vite fait. Ça nous fait combien de cris de chance avec l'épée dans la main, bien sûr Ça nous donne 90 de cris de chance, ce qui est parfait, les gars, en soi. Euh, faudra enchanter nos bottes, mais pour l'instant ça dérange pas. Euh, et cette armure là, malheureusement, on n'aura plus de besoin. De... C'est dommage parce que lorsque je sais pas si je voulais montrer en vidéo, mais j'ai acheté des livres à 30 000 chaque livre pour mettre dessus. Euh, les livres protection et grotte. c'était 30 000 chaque. Je les ai achetés euh, pour mettre dessus. Euh, donc ça fait un peu chier, mais on va en, en racheter un quand même pour mettre sur nos bottillons. Euh, donc nos bottillons, c'est quoi C'est dans ça euh, Grotte. Je crois que j'avais mis. Et là, j'avais fait l'OS. Euh, gros de 4, gros de 5, Gros de 5, ça commence ici. Donc à 27 000, c'est ça, je disais 30 000. Donc c'est quand même assez cher. Et puis, euh, je vais peut-être... Je, je pense qu'on va mettre en vente cette armure-là. Hein. Je crois que... Bon, avant de mettre en vente, les gars, on va tester nos dégâts. Parce que imaginez, on fait moins de dégâts, quoi. Ça serait, euh, ça serait la honte quand même. Euh, donc... Like to help us by filling out the shirt survey. Yes, c'est quoi ça? Have you tried playing Skyblock using 1.5 ?» version before, yes. Uh, you rate your experience on playing Skyblock on the latest version. Ok, 5. Bad performance et non. CS, c'est surtout ça le problème. Thank you for filling out the survey really help. Et on a gagné 5000 de d'expérience. Ah ben, super. Euh, donc c'était sur nos bots. Euh, le livre, on le met là, 25 niveaux, perfecto. Donc déjà, on va aller un peu plus vite je crois, un pet plus vite et en plus je crois qu'on va faire plus de dégâts. Donc on va regarder euh, déjà, tu vois, on va Oh, J'allais dire on va plus vite mais ça c'est normal on était sur l'île de la personne Donc déjà on va un peu plus vite Comme j'ai dit on va faire un champ de citrouille ou quoi Pour euh, améliorer notre truc ne vous inquiétez pas Et combien qu'on fait de dégâts 14 000 les gars Donc euh, on peut parfait one shot les élotes Si d'après moi on fait le first strike Non 11 000 encore On est resté au même point de dé dégâts Non j'y crois pas c'est pas possible On a pris plus de vie par exemple On va essayer de taper un zélote vite fait. Il euh, n'y a pas un zélote. Lui, il est tout nu. Bon, Qu'est-ce qu'il fait là euh, 14 000. Donc, ouais, ça va. Ah ouais, mais non, j'ai utilisé l'habileté ici. Sans l'habileté, on fait... Attends, peux-tu avoir un coup critique, s'il vous plaît, monsieur, sur ce zélote-là On fait 11 000. Donc, on fait à peu près la même chose qu'avant. Euh, le seul truc, je crois, que c'est ça. Le truc, ce serait le mettre en fierce ou avoir euh, plus de talismans. Donc, euh, ouais, c'est correct en soi. C'est correct, ça me va, mes collègues. Ok, en fait, ça va pas du tout. <rire> euh, j'ai regardé qu'avec ça, on faisait 12 000 de dégâts. Et là, j'ai été remettre l'armure tout en fierce. Donc, j'ai tout mis fierce. Ça nous donne un peu moins de crit damage. Euh, crit chance 81%. Mais si on est capable de faire plus de dégâts euh, et faire un peu plus de 12 000, ça serait parfait. Sinon, euh, je crois qu'on aura fait une bêtise en achetant le strong. Ou peut-être c'est juste qu'est-ce qui nous baisse. C'est peut-être juste les jambes, les pieds, les, les bottes. Euh, les bottes, quoi. En fait. Les gars, les gars, vous voyez ce que je voyais, les gars Vous voyez ce que je voyais Les gars, je crois qu'on one-shot les élèves, regardez. Boum, 15 000. Donc si j'utilise mon aspect of the dragon juste avant, mon aspect of the n, on fait 15 000, on peut les one-shot. Sinon, ça m'en prendrait un qui ne bouge pas. Ouais, juste ici. 12 600, donc on est à 400 dégâts de les one shot. Donc on fait plus de dégâts avec ça. Mais, en plus, pour faire le one-shot qui nous manque... Ouais, je suis allé dire, on peut aller faire le dragon. J'ai pas d'arc, les gars. Putain Ça m'est arrivé comment que je faisais les dragons, les gars. J'avais pas d'arc. Il y a eu un supérieur à un moment. J'ai essayé de le toucher avec l'aspect comme dragon, mais avec 3 TP seulement. 1, 2, 3. C'est quasiment chaud. C'est tellement chaud. Donc, euh, ok. Euh, les autres trucs que je voulais vous montrer, c'était dans le coffre ici. Donc, vous euh, voyez, j'ai eu ça. J'ai crafté un million d'endstone. J'ai eu des œils euh, comme ça, des hautes perles. Je ne sais pas encore qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Mais c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc, j'espère que la vidéo vous a fait plaisir, les amis. Ça m'a pris super beaucoup de temps à farmer les zélotes et tout. Donc, j'espère que vous allez pouvoir laisser un pouce bleu. Dans la prochaine vidéo, on va changer nos minions, améliorer nos minions, essayer de débloquer plus de slots de minions. Essayer peut-être d'acheter tout ce qu'il faut pour la tricapaciteur. Et, et voir si on vend notre armure ici ou non. Qu'est-ce qu'on en fait Je ne sais pas encore. Et, euh, et puis voilà on va faire tout ça dans le prochain épisode. On va après aussi mettre des. Euh, des comment ça s'appelle Des diamond spreading. J'ai vu un de vos commentaires qui disait. Hey, Icon, tu mets des diamond spreading, ça va être plus rentable pour toi. J'avais pas pensé, les amis, c'est vrai. Donc on va faire ça dans le prochain épisode. Merci à tous d'avoir écouté et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Iconz. Ciao, ciao